Bonjour, ici Jean-Luc de Révolution Fermentation. Aujourd'hui, on va faire un chutney de mangue lacto euh, Donc, ce qu'on a besoin pour faire ça, c'est on a besoin de trois mangues, euh, Le jus d'une lime, des, du flocon de un, noix de coco, piment au goût, un piment si vous êtes courageux ou un, un quart de piment sinon, euh, deux gousses d'ail, une cuillère à café de un, gingembre râpé, une cuillère à café de un, cumin en poudre, une demi-cuillère à café de sel, optionnellement mais je vous le recommande vraiment, le jus d'une choucroute. En fait, si vous faites euh, un quart de tasse de jus de choucroute ou jus de lacto, euh, ça permettra d'accélérer le processus et une demi-tasse d'eau. Ce chutney serait vraiment très très bon, même s'il n'était pas lacto fermenté. Mais la lacto fermentation de quelques jours, deux à cinq jours à peu près, ça va rajouter comme un, un goût de funky. Enfin, c'est quelque chose de magique. Vous allez voir, c'est magique. Euh, vous pouvez le laisser sur votre table. Je vous, je vous le dis, juste, si vous voulez plus de détails, dans le livre Révolution Fermentation, la recette se trouve à l'intérieur. Euh, mais pour la fermentation, vous pourrez le laisser sur votre table directement quelques jours fermenter. Ça va, ça va se passer très vite et ça va rajouter de la saveur, du goût à n'importe quelle plaque un petit peu fade. Donc, c'est parti, je vais me préparer tout ça et je vous reviens dans quelques secondes. Le chutney est prêt à être mis en pot. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un grand entonnoir et je vais verser tout simplement jusqu'à temps que j'arrive jusqu'au bord quasiment. C'est parfait ça. Donc, idéalement, c'est une lactofermentation. Donc, on a envie que les légumes ou les fruits soient recouverts le plus possible de liquide. Donc, vous voyez, on presse un petit peu pour faire en sorte que ça soit vraiment immergé. Même chose pour l'autre. Vu que c'est une fermentation qui dure juste quelques jours. Vous n'allez pas, pas faire cette fermentation pendant deux semaines. Mais vu que ça dure quelques jours, ça va bien se passer. Il ne va pas y avoir de moisissure qui va se développer. C'est n'est pas, pas vraiment possible. En, en deux jours, c'est impossible. En cinq jours, très très peu probable. Donc, là comme ça, c'est vraiment parfait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement refermer. Serrer bien, mais desserrer toujours un petit peu pour faire en sorte que les gaz puissent sortir. Et... Vous laissez vos pots à température pièce pendant 2 à 5 jours. N'hésitez pas à le laisser sur la table, tout simplement. Et euh, au, moment de, euh, au moment de manger, bah, vous pouvez vous servir directement dedans. Je vous souhaite vraiment beaucoup de plaisir et puis, vous euh, au temps des fêtes.